L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut créer des équipes commerciales dans le CRM d'Odou. Donc ici, je suis sur mon application. Je vais aller dans Configuration, Équipe commerciale. Donc par défaut, il m'en a fait trois sur ma base de données. Europe, vous voyez que ça peut être par zone géographique, site web et point de vente. Donc ça peut être online et offline. Donc si j'en prends une au hasard, je clique dessus. Voilà comment ça se présente. Alors pour l'instant, il n'y a rien de paramétré là-dedans. Hein. Je peux faire éditer et décider ce que cette équipe commerciale est apte à faire. Donc est-ce qu'elle peut faire des devis Est-ce qu'elle peut consulter le pipeline Est-ce qu'elle peut consulter les pistes Quel en est le chef d'équipe Donc là, je vais me mettre moi. Quel est son objectif de facturation Et je peux ajouter des membres en dessous. Donc, moi, je vais m'ajouter en tant que chef d'équipe, et je vais ajouter aussi étudiant tutoriel comme membre de l'équipe. Et là, je vais faire sélectionner. Donc, je peux suivre, ça veut dire je recevrai une notification quand il y a du nouveau pour cette équipe commerciale, et je peux aussi ajouter des abonnés, c'est-à-dire que je peux abonner étudiant tutoriel, l'ajouter comme abonné ça veut dire que lui aussi recevra une notification quand un nouveau événement se passera pour l'équipe site web donc là je vais lui dire donner tous les droits à cette équipe et ensuite je fais sauver tout simplement donc là je peux passer sur chacune de mes équipes hein. Et je peux en créer une quatrième, hein, donc c'est exactement pareil. Je fais créer, je mets le nom de l'équipe, je donne les autorisations, et ainsi de suite. Alors là, il y a une, une fonctionnalité intéressante. Donc ici, le domaine n'est pas configuré, mais si j'avais un domaine de mail de configuré sur le serveur, je pourrais ici créer une adresse spéciale pour cette équipe commerciale par exemple site web arrobase, ce qui ferait qu'à chaque fois que cette équipe reçoit un email eh bien automatiquement ça génère de nouvelles opportunités ou de nouvelles pistes, suivant ce qui sera coché ici, dans mon pipeline donc ça c'est très pratique quelqu'un trouve l'adresse de cette équipe commerciale sur le site internet envoie un message, automatiquement ce message devient une opportunité dans le pipeline et voilà